Le truc qui est toujours compliqué, je pense, dans, dans, dans tout ce qui est archéologique, c'est que, et c'est très complexe de faire autrement, et nous-mêmes, euh, c'est la même chose, c'est de sortir de nos clichés, ouais. de nos certitudes, parce qu'on n'est pas dans le même mood, on n'est pas dans le même mode de vie, on n'a pas les mêmes réalités. Euh, les Gaulois, euh, ils n'ont pas des casques à cornes et ils ne vivent pas au milieu des bois avec des peaux de bêtes. Non. Je veux dire, soyons objectifs, la France, la France à l'époque, non mais la Gaule à l'époque, à moins de forêts ouais. et plus de champs qu'aujourd'hui. Ouais. C'est un monde rural. Il faut penser que les, le, le Gaulois qu'on connaît c'est Napoléon III. C'est Napoléon III qui avait un gros sentiment de nationalisme et qui a fait des fouilles affreuses parce qu'il a détruit plein de choses en fait. Hein. Parce qu'à l'époque, les fous... On ne savait pas faire. On ne savait pas faire. On va pas, pas acheter la pierre au passé. Voilà. Voilà. C'était comme Mais ça. Mais comme il avait un gros sentiment nationaliste, il voulait les Gaulois, le guerrier avec la grosse moustache, les casques à cornes, le... voilà. sauf que ça n'a jamais été comme ça. Les Gaulois ne se promènent pas torse nu toute l'année. Ils se promènent torse nu au mois de juin, au mois de juillet. Comme nous tout, tout, monde. tout le monde. <rire> sauf qu'on vit dans le même pays, dans le même climat. En 2000 ans, il n'y a rien qui a changé. Il y a des étés, il y a des hivers qui étaient peut-être même plus marqués à l'époque et tout donc, ils vivaient, ils s'habillaient. Ils vivaient pas dans des cabanes en bois rondes. Ils vivaient dans des maisons carrées. Euh, enfin, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a appris sur les Gaulois, que la télé nous a appris ou des trucs comme ça. Les, euh, choses, les, les choses changent. Les choses évoluent. Si voilà. Pas, heureusement. Et on se rend compte, les archéologues avec leur travail et tout ça, on se rend compte que les gens, on a que des fausses, presque des fausses idées. Et les gens, voilà, on ne se promettent pas dans le contexte de dire euh, quel était leur principal but. Déjà tous les jours, le base, manger. Parce que nous on ne se pose plus la question manger. On ne se pose plus la question de l'eau douce. Tu vas tomber, tu ouvres, tu bois, c'est en France, c'est de l'eau douce. Voilà. On ne se pose plus la question. Qu donc même ces gens-là, ils réfléchissaient. Et ah ben, là on a un cours d'eau, on va pas les faire euh, pisser les bêtes dans, à l'amont du cours d'eau, faire... c'est de l'intelligence, c'est juste du bon sens. bon sens, ce que maintenant on nous fait dire, vous êtes moderne, vous êtes machin, non c'est juste du bon sens, un paysan il fait pas pisser ses bêtes là où il va boire euh, tirer, tirer dans son puits, ouais, parce ouais, qu'il vit ouais. avec, il mange, qu'il mange avec. Il y a des différences flagrantes entre les métaux, ou les armes en tout cas, gauloises et romaines, puisqu'on parlait armement en général. Les Gaulois fabriquaient les armes des Romains. Il faut bien se dire, pourquoi il y a eu des guerres Quand on voit, le, je, vais, je vais prendre le cinéma, on prend euh, le film euh, Gladiator. À un moment, l'armée romaine va se battre dans, au départ dans le bassin de la Roure, avec euh, les, les, les germains et les tout ça. Pourquoi ils vont là-bas Bassin de la Roure, métallurgie. Il y a le, le minerai. On fait la même chose à l'époque, maintenant. On va se battre dans des pays où il y a des trucs en ium, lithium, uranium, plutonium, ou, la, ou le pétrole. On va chercher une richesse, c'est tout. Donc les armes, dès qu'une une civilisation romaine, a une arme qui est supérieure à la, au celui de dessus, il est chef. On passe de l'âge du bronze à l'âge du fer. Les, les, euh, les armes en bronze ont été surpassées par les armes en fer. Voilà. Et à assez... il semblerait assez rapidement. Donc, voilà. Alors... Assez rapidement, c'est 100, 150 ans. Alors on dit oh, « 150 ans !» Mais c'est rien C'est rien dans l'histoire du monde. C'est que Donc, dalle. Y a pas de Après, il y a la technologie. Les Gaulois euh, avaient... C'était des guerriers, c'était bien l'esprit gaulois. C'était des guerriers, des mercenaires. Ils se tendaient à plusieurs pays, à plusieurs... à plusieurs armes. Il faut penser qu'à la bataille de Versailles Saint-Gétorique s'est tombé, euh, la moitié de l'armée romaine, c'était des Gaulois. Qui étaient en face, hein, qui étaient embauchés par l'armée romaine, parce que l'armée romaine avait une, une politique. Ils allaient dans un pays, bon, ils ont tué quelques-uns, mais bon, ça c'est pour dire bonjour, c'est le truc sympa, on se présente. Salut quoi. Salut eh, Salut Et après ils embauchent. Ils embauchent les gars, c'est-à-dire qu'ils embauchaient les gars, c'était des archers. Hop, il faut créer une compagnie d'archers. Ils embauchaient les gars qui étaient très bons au combat avec une épée. Ils les mettaient de... Alors vous avez la discipline de l'armée romaine, mais ils avaient leur spécialité. Et donc, après, c'était chaque tribun, préfet, euh, qui créait son, sa légion, qui l'armait. Et, voilà, et puis après, il la nourrissait, parce qu'il fallait payer les gars. Au bout de 20 ans, on avait la citoyenneté romaine. Donc, euh, il fallait déjà tenir 20 ans, parce que 20 ans, euh, <rire> c'est un service militaire qui dure longtemps. Engagez-vous, engagez-vous. Hein. Mais T'es ouais, pas, ouais. pas sûr d'en revenir. <rire> voilà. Et après, ben, dans différents pays, il ben, y a eu l'explosion de, de l'âge du fer. Et tout le monde a fait un peu sa... Bon, petite ça, ça, petit machin, avec, et avec, avec sachant également que tout comme le Moyen-Âge, souvent dans le Moyen-Âge, Moyen bon, j'interviens beaucoup au Moyen-Âge, et souvent les gens me disent « mais comment ils faisaient à l'époque ?» Ça veut rien dire à l'époque. Quelle époque Quelle Quand? époque Quand Dans le Moyen-Âge, ce que font les mérovingiens ou ce que font les, les, les, les artisans au XIVe siècle n'a rien à voir ni techniquement, ni sociologiquement, euh, voilà, ni politiquement, parce que n'oublions pas le côté politique rome rome c'est 700 ans hein, je crois pas de gourrer hein, à peu près hein, je voudrais c pas ça, dire de ouais, c'est ouais, à peu près 700 ans la réalité des artisans euh, sans même parler les militaires hein, mmh. la réalité des, des artisans des paysans et autres romains n'a rien à voir à, à l'avènement de à l'avènement de rome au moment de la république ou pendant l'empire mmh. et, et Rome, Rome, le génie de Rome c'est que c'est le plus grand pilleur d'idées de l'histoire. Ils ont récupéré chez les Grecs, les Égyptiens, toutes, et tout ça. Ils ont été chercher toutes les meilleures techniques Ailleurs. et ils les ont adaptées à leur société. Moi, j'aime bien donner un exemple. On parlait des Gaulois. Les Gaulois ont inventé la moissonneuse-batteuse. Ouais. Et oui. Euh, et avec un joug et, et des bœufs qui poussaient la machine. Hein, et la machine moissonnait ça faisait un peigne qui passait comme ça, et, et il y avait quelqu'un qui coupait, et ça coupait. Et ça rentrait dans la caisse. Donc voilà, on se dit wow, « Waouh Rome voit ça, mais ne le développe pas. » On va me dire « Bah, pourquoi ?» Alors on va être affreux. Vous savez pourquoi Rome ne développe pas la moissonneuse batteuse Parce qu'il faut utiliser les esclaves et que c'est une, une valeur ajoutée. Rome va oublier la moissonneuse batteuse, alors que dans les plaines de Catane, etc., etc. on a des champs qui pourraient être machin, ça pourrait aller plus vite mais il faut, c'est même c'est philosophique. Et c'est pareil dans tout, je pense, dans le, le tout. Il y a des esclaves. Rome est une société esclavagiste. Il faut faire travailler les esclaves comme ça, on n'a pas de révolte. Et il faut pouvoir les nourrir. Ça. ça nous paraît compliqué, mais pas eux. Ça ne leur posait pas le même problème. Donc, pour en revenir sur les histoires de matériel militaire, à... Euh, ah, ah allez ouais. La cavalerie de Jules César est germaine. Germaine, oui. Ce sont, voilà, parce que les Germains font peur aux Gaulois. Mmh. Ils sont plus grands. Hein voilà. Bon, c'est les Rasboquettes, c'est les.. c'est les, Gaules, les voilà. euh, En même temps, euh, Rome a des frondeurs, hein, des balles de fronde, mmh. qui viennent des baléares. Des baléares, des baléares, c'était leur spécialité. Et il y avait carrément des, des compagnies de avait, frondeurs. Il y avait voilà, des, des, des compagnies, des régiments de frondeurs, des baléares. Parce qu'on prend le meilleur. Rome c'est prendre le meilleur en tout ça. dans le truc. Et donc pour en revenir à ce, quand même à notre sujet principal de baliste, et eh ben euh, je crois que vous êtes en train de bosser aussi sur les histoires de torsion, euh, de torsion entre autres en, sur les ligaments, etc., etc. Et on en a, eu, on en a parlé un peu. Bah, euh, oui, non, sur une machine de guerre, tu utilises le meilleur ouais. parce que tu as besoin que ça marche nickel. Faut pas que ça te, faut pas que ça te pose un problème. Voilà. On voit, on, on parlait de de, de, de de film qui au demeurant est loin d'être mauvais. Hein. Oui. Euh, Gladiateur de, de Scott. C'est amusant de voir justement ces balistes parce que c'est une des plus des oui. scènes les plus impressionnantes du film. Les balistes remènent en action au début du Gladiateur. Euh, alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que. C'est compliqué parce que là, on s'aperçoit qu'on est dans un temps brumeux, sous la pluie, etc., etc. À mon avis, les balistes, elles tirent bâche pour moins loin qu'on pourrait le penser. Ça, parce que, le, parce que le, le tendon le monde, est mouillé. C'est ça. Tout est mouillé, tout est machin. C'est pour ça que la catapulte, ce qu'on appelle la catapulte qui base, qui, qui, qui, qui, voilà, souvent les gens ils disent au Moyen-Âge, il y a des catapultes. Il n'y a plus de catapultes mm -hmm. au Moyen-Âge. La catapulte, c'est l'Antiquité, c'est à base de torsion de cordes, de torsion de trucs. Euh, pourquoi au Moyen-Âge on passe aux trébuchets, hein, qui sont au départ d'ailleurs des systèmes qu'on ramène d'Orient. Hein, ouais. euh, pourquoi on passe au trébuchet Parce qu'un parce que trébuchet, ça tourne sur un axe et qu'il n'y a pas d'histoire de tension de corde. Alors et quand c'est un peu humide, c'est peut-être un peu moins précis et tout, mais ça n'a rien à voir avec des catapultes romaines qui n'auraient pas fonctionné dans nos. Ouais, comme, les comme les scorpions, etc. Qui n'auraient pas fonctionné dans nos, dans nos latitudes, en fait. Tout simplement. Eh bien je vous remercie beaucoup, c'était hyper intéressant. <rire> Comme dirait les Romains, on a pris le meilleur. Ah, hein, ça, hein, ouais. pas ouais. Bon, et bien, messieurs, on, on se dit à bientôt. Oui. Merci beaucoup. On va continuer nos expériences. Et c'était voilà. top. Ouais. Merci. Ouais. Merci. Ouais. Merci. Ouais. Merci. <rire>